Vous m'avez renommé Dieu Noir. Vous m'avez nommé Dieu Blanc. Tapis dans ma couverture de magma, je guette. Tapis sous mes couches de glace, je filoche. Nous ne sommes pas des dragons anciens, mais nous en avons la puissance. Nous sommes authentiques et n'attendons qu'une seule chose. Régner en maître absolu sur, sur ce monde. monde. Prouvez-nous votre valeur, humain. Prouvez-nous que ce monde doit rester vos. Osez défier les dieux pour garder ce qui vous semble être votre dieu.